à Mario Galaxy Et oui aujourd'hui on se retrouve sur Non pas Mario Aujourd'hui on va jouer avec Luigi Oui je sais j'ai déjà une étoile, mais vas-y On va faire comme sinon On va dire ça commence ça, non, là Et de toute façon vous avez rien raté avec Luigi Parce que je crois bien qu'il n'y a pas de cutscene en fait. il y a... Non il n'y en a pas Il n'y a pas de cutscene avec Luigi donc c'est plutôt cool Merci, Merci ça. Bienvenue c'est top Ouais ça fait bizarre se retrouver sur Mario Galaxy Mais j'avais tellement envie de, de faire ce jeu une dernière fois Putain. <rire> Putain Pardon Évitez de pleurer, hein. franchement... Alors Allez, on connaît les bases, là <rire> On a déjà joué Oh, on merde On a déjà... Oh, mais t'as vu Putain, j'ai pu parler On a déjà joué à Mario Galaxy Une perte de fois. J'ai fait Et le jeu à 100% Pourquoi quand on joue avec Luigi le jeu on l'a fini à 100% donc pourquoi il nous respecte tout à zéro Pourquoi Au cas où si genre c'est ton pote qui joue avec Luigi, il n'aime pas Mario <coughs> Mais non, ça n'a aucun sens de faire ça Quand j'ai vu que Luigi il n'y avait rien comme l étoile, Que en fait c'était le début j'ai Ah vas-y gros, vas-y gros Vas-y on va faire Mario Galaxy, vas-y Trop envie va de faire Mario Galaxy J'aime trop ce jeu, j'aime trop ce mon jeu préféré. Frère, mon jeu préféré. Bon, oh là, on se retrouve sur Luigi Galaxy, mais C'est vrai, le titre va s'appeler comme ça, Super Luigi Galaxy. Bon, peut-être le poste pas. Il est pas Super Luigi. Bref, aujourd'hui, on se retrouve sur Super Luigi Galaxy. Alors là, il y a un glitch à faire. Voilà, faut pas qu'il nous parle, cette pute. Pardon. Par contre, on les frappe pas c'est nos petits enfants. C'est bizarre de dire ça. Ah, c'est vrai, Luigi, il glisse. Parce qu'il est maladroit. Et ouais, et ça, faut souligner. Quand j'étais petit, j'ai dit pourquoi lui dit glisse. Alors, parce qu'en fait, il est maladroit. Je savais pas quand j'étais petit. Oh putain, j'apprends des trucs sur Mario. donc je suis fan de Mario, tu vois. C'est <rire> un enfant que j'ai été voir le film. Quoi. Dommage que dans Mario. On peut en parler, je pense que tout le monde sur la chaîne a pu voir Mario. Le film, dommage je... qu'il n'y a pas la galaxie, mais il y a des humains. Enfin, un humain psychopathe mais. Ouais. Désolé pour ce c'est une barre d'histoire. Mais... <rire> pour les gens qui ne pas vu encore. Mais franchement, si vous êtes fan de Mario, même pas fan, vous pouvez le voir, franchement, c'est une masterclass le film. Même fan, vous allez trouver le film bien. Euh, pas fan, pardon. Moi je suis fan de Mario, Moi j'ai trouvé ça bien. Oh putain oui Oh les musiques ta mère Oh non les musiques c'est une master class, c'est pour ça que j'ai envie de refaire le jeu Bon alors en plus c'était une occasion de jouer avec Luigi <rire> L'année de Luigi on va faire des jeux vidéo Mario mais on jouera avec Luigi Tant <rire> Comme Mario euh... Mais le pote non mais Je préfère faire ça Merde, Je pas n'importe le coup Je pensais que Luigi allait... allait rebondir Mais putain mais Luigi c'est une grosse couille <rire> Ah je me souviens plus trop du jeu. Non, non, non, non. Ouais je suis mort, non ah <rire> <rire> Je sais pas ce qu'il se passait, Luigi, Non. Pas bah, grave, on a des retour avec la meilleure musique du jeu. Salut meuf. Non, elle a pas duré longtemps la musique. Je te jure. Bon, cette fois-ci, Luigi, on fait pas n'importe quoi frérot. Allez frère, on va, on va, on va y arriver. On la vie la vie, ok j'atterris sur le machin c'est pas mal ah, je suis déjà dans la case je yeah. hum. hum. crois que yard là il y a une vie ça si je me souviens bien Salut! Ah, allez vas-y. dis quoi? Attention, après avoir ton aïe dans la lumière, sois revenu pour pouvoir ton aïe nouveau. Ah, ouais, c'est dire, parce que je vais aller voir. Dino euh, Piranha. C'est Flora finalement. C'est un ancêtre de Flora. Mais bon, là. Parce que vu que c'est un dinosaure. Je suis pas en on... vrai. Il a une queue. Oh, il me fait pas une queue. Je lui dis, il a baissé, c'est bon, Papa, papa, papa, papa. Oh yes, on a gagné Avec un enfin, franchement d'étoiles. On est Starbite. Ouais, en fait, Starbite, ce sera mieux. Ouais, Starbite. J'adore les Starbite. Les premières étoiles capturées. Quand je dis capturer, je dis euh, kidnapping. J'ai kidnappé une étoile. Mais j'ai, il enlève pas sa casquette. Mais <rire> elle vient dans les points. Alors qu'elle sort de. Alors qu'elle sort de. Tu as, tu as remarqué les éclats des toits quand vous rebrouillez un peu partout, n'est-ce pas Oui, bah j'ai compris, putain. Ah oui, il m'a demandé sur lui. C'est un tuto encore. Ah ouais, Nintendo, ils ont rajouté des dialogues dans mon cul. Pas besoin de les ramasser, ça. J'en ai plein. Putain. <rire> mmh, <rire> bravo. <rire> bah j'étais en l'air. <rire> Allez, laisse-moi tranquille. Dégage. Putain. Laisse-moi tranquille, merde. J'en wow. oh. bon, Pour moi j'avais 0 étoile. Il n'y a pas de cutscene avec lui. Un appétit cosmique. Vraiment, vous avez déjà vu mon esprit. Enfin, Un appétit cosmique Ah oui, il faut 70 ou 100, je sais plus. Bon, je vais ramasser 100. Bon, je vais ramasser 100 bon, en cas où. C'est une qui est, est ah, intéressante ah, la deuxième maison n'est pas très intéressante, mais. Ça euh, enfin, partout. Et ce qui nous permet de rester un petit peu plus longtemps dans le niveau. Oh, oh je sens qu'on peut parler à la porte. Ouais, Absent pour euh, l'internité. Si vous souhaitez rentrer, veuillez utiliser le, le tuyau de l'autre côté. Le tuyau, j'allais dire. En quoi ton tuyau, ouais. Ah C'est pas un tuyau vert mon fait Moi je veux pas une maison comme ça What oh, the fuck On est vraiment mort. C'est pas comme dans Mario DC où il n'y a pas de, de musique. En vrai, ah, Luigi peut marcher au plafond. Dans le fork. Eh, hey, je m'appelle Spider-Man. <rire> Spider-Luigi. <-Loo -G. rire> ça, ça, ça vaut le Oh, il y a. Yeah. C'est moi où oh, tu veux, t'es vert. <rire> dans la maison. Bon, bref. Oh, oui, les fragments. J'ai l'impression qu'elles fragments sont revenues. Je m'en ai Oh oui Merde, j'en ai raté Oh, mon dieu Ah, c'est une pièce Heu Oh, oh oui, j'ai bien vu. Ouah qu'est-ce que j'ai fait Ok, on essaie, ah Ah tu... oh, mais non ça On bon j'imagine. Hein Je sais pas où ça emmène. Ah, ça m'emmène à la maison, ça Ah mais merde, c'est le même tueur <rire> Bon tout ça, mais moi j'ai des frontières à chercher. Wow. Je pense que je peux quitter cet endroit. Tiens, je tue le Goomba. Bam, goomba. Ah, il y a des franchements là Pas j'en ai 86. Ah, il nous parle comme ça. Bah, par là, il y a un des camarades très gourmand. Si tu le rencontres... Tu faudras bien écouter sa requête. Fais de doigt bleu et pour avancer. Si tu joues en mode portable, il suffit de toucher. C'est un peu bizarre, c'est ça, toucher. Qu'est-ce que je vous entends, monsieur En toucher. Non, non, d'utiliser la dernière. Ah, putain <rire> non, moi j'ai le droit d'y yeux. Parce que ça me rappelle tout mon enfance et tout. Et puis cette musique elle est tellement bien. Putain. Pourquoi je suis fragile <rire> Non, je vais en les combats. Allez-vous-en. Putain, je suis déjà pour deux Comment je peux partir Je vous voyez mon pote. Je te jure. On va sauver des merdes. Salut mon coco, ça va Bonjour, c'était 50 ou 70. T'en pas des francs en nettoyage J'ai pas rien envie de francs de étoile, je veux en manger plein plein plein Je veux des fragments de étoile, si tu peux m'en donner 100, je, te... je me transforme en rien. Pour voir, allez, le saut, va dire Ça y est, ça y est, je suis rompu alors Oh Mais qu'est-ce Tu te donnes un quand même pour aller là-bas. ah oh, c'est une... une galaxie de la galaxie 2 oh, putain. Putain, cette musique. Sa merde Oh, c'est Salut Goma, comment ça va Comment bon, dans ce... Allez, un seul, petit, un, un seul petit défaut ce jeu, il n'y a, a pas Yoshi. Et c'est bonne idée de refaire le, le jeu avec Luigi. Attends, on a plus le fragment du temps. On en avait 100 et tout. Et l'autre, euh, pochard il nous a tout bouffé. Ça se fait pas tout bouffer. Bouffer les révisions euh, des gens. Ça de toute façon, c'est de bon cette merde. C'est peut-être pas bon pour nous les humains C'est normal que ce soit la nourriture des humains Mais en fait, t'as juste à faire des gossos enfin, de Hop là Voilà Ya Allez Allez là vous allez rire. Ah oui, un bug ici. Dans, dans, niveau 3, justement. et <rire> eh ben, on peut couper la musique. Je sais plus comment on fait. Ah oui, c'est en prenant l'étoile, maintenant le tuyau. Ah, c'est bon, tuyau. Et ça va couper la musique pendant jusqu'à temps que tu sois dans un nouvel endroit. Ouais, je sais. Et vous voulez, je vous montre. Comme ça, on sera plus dans une ambiance de Mario. On enfin, sera dans une ambiance un peu, euh, stressante. Ouais, nouvelle galaxie, là, tu vas nous parler, on garde mieux. Eh, hey, t'as vu, je te fais Oh, bravo! Grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie! Plus, plus tu rends à des super étoiles, plus notre ch ch champ de vision s'allégera! Ça, ça ah bon? Dans ce cas, que nous puissions en découvrir la base de nos, de nos ennemis! Bazaar, bon, c'est plus notre ennemi. Vas-y, je te regarde. C'est bon, hein. vas-y, je regarde. C'est pour ça qu'Esprit Dorian, je te hein. regarde jamais. Je m'en fous. Je vais vous montrer les bugs. Moi il y a un aujourd'hui, des bugs, des trucs. C'est parti Si vous voulez un épisode 2, moi je vais le faire. Alors voilà, il y a pas de problème. Hein. Ah je pense ouais, nous. Euh, un deuxième épisode avec Luigi Moi pas trop problème. Hein. Moi je vais faire en vrai. Putain j'ai ramassé des infos avec mon étoile, je suis pas encore dans le niveau. Oh, d'envoi d'enfant On est 15 sans être interrisseux, voilà, ok, euh... Ah bon, pressent, merde, j'ai raté, faut dès qu'il touche le tuyau c'est chaud, et le truc c'est qu'en fait on n'a pas de, mais je coule la manette, bon je vais appuyer sur Y c'est pareil, bien joué Luigi mais what j'arrive pas mais, mais rentre chez what bon on est tombé il voulait plus rentrer dans le tuyau <rire> yeah. mais en fait si on faisait cette minutes on était bloqué sans musique mais bon bref on va vous montrer une prochaine fois alors, bonjour Monsieur Luigi. Jusqu'à temps qu'en fait, on a plus de musique. Jusqu'à temps qu'on retourne sur un, sur un nouvel endroit, genre les bateaux de Bowser, quoi. Oh merde, on va voir un boss. Attends, j'ai jamais été en bas. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans, dans le tuyau. Et eh. Moi en plus, on perd la super musique. J'ai jamais été là. Ouais, j'ai envie de voir tous les recoins du tuyau. il y a des gambas partout. Ça Comment répondre à la ma... question? Putain, on n'a pas le même temps de temps. Je te jure, si c'est marqué Mario Arc-en-Ciel, je pète un câble. Hein? Ah, pourquoi ça m'a donné des pièces? Bon, de... de tu veux, ouais. Ah, ça, ça va me permettre de tuer les champs aussi. On n'a pas encore ce que ça veut dire. Rien du tout. Il allait y avoir une étoile secrète. C'est pas vrai, il y en a pas te... un. Salut les boudoirs, comment ça va? Ah, j'ai rien pas à travers ces marins, je pense. Oh, 50 fois. J'ai onze vies déjà, Ah! Non, t'approche pas. Ok. Très bien, Mario. Mario vert. Oh oui! Luigi, putain. Ça pas de souci aussi bien. Eh, eh, eh, t'as peur. Il m'a fait peur, il m'a fait trop peur. Voilà ouais, jusqu'ici on a on a plus de musique avec le bug Attends on va libérer Pots il casse les couilles Cindy. on peut pas attaquer cette certaine poupe il faut leur envoyer quelque chose genre euh, des pastèques Alors ça je vous dis alors ça je... le presque suicide hein, attention Esquive Peux. Je suis sûr qu'on peut. Je suis sûr qu'on peut. Bon, fou, il me reste des vies. Ah là. En plus, on peut reprendre les fragments des tours qu'on a déjà. Ok. Il va me gêner donc. Hum. Ah, s'il me brûlait, ouais. En vrai. Yarbo yeah. Yarbo yeah. oh. Yarbo que les développeurs peut-être pas à les tuer. Ouais pour les esquives Luigi. Trop fort. Ça nous fait mal ou pas, la steak Mais putain j'ai réussi à faire un long saut et là je veux plus. Il fait Yakum. Alors ça c'est n'importe quoi Luigi. Ça T'es classe Mais Luigi Non mais ta gueule Je t'ai déjà parlé toi. C'est possible, sa mère! Bon, je l'ai tué quand même l'autre. J'ai deux lignes tout Ça, j'avais pas, pas Ce champignon-là, je le connaissais pas. Je connaissais pas son existence, je Putain, c'était possible! Oh, ouais. Oh, pas Malin. je leur parle c'est dangereux par là en cas de besoin tire des fragments d'étoiles sur les miens au sol tu vois des pièces qui te rentrent ton encore oh je sais plus lire c'est bon non, je connais pas c'est bon redonne ton énergie oh, tu la laves. <rire> Faut que tu l'as laves. <rires> <coughs> <coughs> <coughs> ouais oh oh et tout Vas-y pas oh de revoir oh oh. ouais oh oh. Oh tout euh... ouais Ouais oh ouais Oh oh Non mais là on joue au tennis mon gars J'adore le tennis. Mon fou fais un saut jusqu'à la lave. Oh, J'ai tout à côté oui. Après on aura... Et après on aura les mondes des abeilles. Non, je, je regarde regarderai dans mon coin. Tu es comme un gros malade, comme ça là tu pars pas. Non ben, je pense que tu vas reparler. C'est qu'à toi qu'on découvre la base de Bowser. Là je coupe la vidéo. Envoie-toi Luigi Abeille. Ah c'est bien toi. Au mieux dire Mario il dit Luigi. Le jeu, il comprend qu'on a changé de partout Alors, je pense, je pense que si on, on a un sur PC, mm. avec le cheat code on peut peut-être changer de personnage. Ouais, on en, en, sur émulation, en, sur Wii, on peut peut-être changer les personnages de tout. Regarde. Là, je vais me dire, qu'est-ce qu'il fait ne Vous inquiétez pas, je connais un raccourci. C'est vrai que je vous dis non hein Ah ouais, putain. Ah, ah pas besoin d'utiliser l'abeille, euh, quoi, qu caisse. Ouais, je vous donne ce raccourci, c'est gratuit. Comme ça, le, le dôme d'abeille euh, ne part parle pas. Je sais pas si dans le deuxième épisode, c'est utile de faire ça. Je pense pas. Mais c'est un raccourci, je euh, vous donne. Gratuit. Bon de putain, vous jouez à Mario Galaxy, peut-être que vous savez. C'est pas là que normalement je suis censé devenir abeille pour la première fois. C'est dans l'autre truc. Je suis qu'on est obligé de devenir abeille, tu vois, pour des sur de tarif au bon moment. Non, elle est là-bas, l'abeille euh, de mes couilles. La vie que j'ai perdue. Putain ça fait des Salut ça va Oh désolé mon pied a été trop Ya Je me souviens qu'on pouvait sauter là sujet des bras verts verts On va voir Captain Todd pour deux Ouais quand j'étais petit j'adorais la musique de Captain Todd Oh oui, c'est pareil oui. Oh, ça fait du bien Oui Oh oui, ça fait du bien Oui, ch't... Merci à toi de sujet. sujets ouais. Putain, t'es sale Si j'ai raté dans ce ça a l'air du pareil <rire> Mais j'étais pas... Et puis ça main, hein, enfin on s'en va vite Écoutez bien les dialogues Qu'est-ce qu'il dit, toi Yes, oui, c'est bien toi Nous avons aussi alors, réussi à nous enfuir euh, du château de la speech Peach. Mais ouais. pendant notre fuite, Bowser a nous attaqué et nous avons été séparés de l'autre Luigi. Ah, en fait, quoi Nous avons trouvé une super étoile. Prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile. L'autre Luigi Oh, bon, bon, Je pensais qu'il... Ah, vous pensez vraiment que j'ai... L'autre Luigi. Que je parlais qu'il a peur des abeilles. Non. Je parlais que.. Qu il était séparé de l'autre Luigi. Genre il y a deux Luigi. ou <rire> de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, je dirais qu'il faut voir le fou Luigi. Faux Luigi. Un nouvel essaie elle a été découvert. Oui sauf faut... que pourquoi je me retrouve là C'est plutôt la question que je me pose en fait. Ouais. Oui, c'est bien toi, c'est que tu t'appelles, n'est-ce pas C'est ce qu'ils m'ont dit tes amis, c'est mes amis maintenant, qui sont arrivés dit, ici tout à l'heure. Je sais pas si c'est un homme nostalgique. Pourquoi Parce que je suis ton père. Oh, J'ai conduit tes amis au garage. Avec la main et tout. Allez, ah, venez, mes enfants. Et sans avoir des chances à te dire, tu devrais aller, aller les voir. On va pas leur parler, c'est si je sais pas lire déjà. <rire> Quand j'étais petit, en oh Salut oui, mec. Luigi, je suis le facteur, il est arrivé pour toi. Cher Mario, je me retrouve. Je me re... Non, je m'appelle pas Mario Todd. Je me retrouve ce moment dans l'endroit très très lointain. Je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. Ouais, J'espère que, que j'ai été joint. Oh. Tiens à est adressée à Mario. Courage, Luigi, ne baisse, baisse pas les bras. La lettre a été en compagnie de 20... Wesh Ah, mais si on parle à, à Todd en ce moment-là, il nous donne 20 champignons. Oh, je, je prends. La oh, princesse me prisonnière, elle pense toujours aux autres. Euh. Allez, à la prochaine. <truits> Connasse. Non, euh... il va dormir. Où sommes-nous Je veux rentrer à la maison. Je veux vite rentrer à la maison. Oui, oh, t'inquiète, frérot. Mais père, non, non, le temps attend de la comète. non, ça, merci. Salut, Todd. Toi, tu me bouilles. je sais pas trop comment, mais. Nous sommes aussi arrivés jusqu'ici. Nous allons t'aider à secourir le super étoile et la princesse Peach. Tu peux compter sur nous, Tu, tu peux compter sur nous. Ok, toi tu pense. Je t'en fais la lunette pour voir, ça va. Nous nous trouvons donc sur la base mobile de cette harmonie. Mais qu'est-ce donc Ça reste. <rire> non, bien sûr que non. Je veux donc qu'il peut être une harmonie. Ah, bah, Ce vaisseau a été conçu simplement pour les taudes. Maman, Non, je suis pas ta maman. Les ils vont nous aider à construire un vaisseau spécial quand il sera terminé. Nous pourrons chercher avec toi et la Princesse Princess Peach. Je c'est désupérée de toi. J'ai de voir le, le vaisseau spécial. Fait qu'être prête, ça va Non, je parle à tout le monde. Non, construisant un vaisseau spécial. Ok, très bien. Il dit quoi, Garage. Réparation tout modèle. Très bien. Pardon, excusez-moi. Il dit quelque chose d'autre le taux de facteur je comme... Bonjour Ludit, les Tous les autres sont pas là-bas Ok très bien, merci. Bon allez on va aller.. Viens. On va aller dans un niveau. J'ai bloqué ça. On va finir le royaume des abeilles. fort Je pense qu'il fallait tout droit. Ah si je crois qu'il faut descendre aussi, donc je pense que l'accident de la tour d'observation. Ah non, là, faut monter. Oh. Ah. Ouais, le raccourci, il va passer à grand chose. Mais le raccourci par les monter. Oh, je suis là, hein Vous allez voir. 5 glitch. Ok, normalement on dit pas censé oh. monter ça comme ça. Voilà, c'est bon. Ça nous va indiquer. Ouais, je vous donne des raccourcis, c'est bien. Oh, yakoum! On a besoin de plusieurs boutons, euh... Hop là! <rire> voilà, on peut tout faire avec Luigi. Avec Mario aussi, de toute façon. Oh, pauvre Luigi, toutes les lettres sont adressées à Mario. Luigi! Ouais, je... t'es. Mario est rentré chez lui en fait Ah le cul oh, Non Louis c'est plutôt la princesse hein. En gros il faire ça Dans le cul Dans les <rire> ah. On Bonjour l'étoile ça, ça va ça passe Ça passe la vidéo ah c'est là qu'on l'a débloque ça Normalement Oh hop hop hop Putain j'ai déjà trop envie que j'ai envie de le Ça va pas parce qu'il T'as vu ça plus de renard mon gars Oups C'est plus de renard mon gars Yeah oui, bah, bon, on passe pas notre temps à parler des gens, mais c'est vrai. C'est juste pour l'attente, et pour le skill. Voilà, pas besoin. Bon, oh, non, c'était cool, ça Le est trop classe. En une minute, il est bâti, je vais vous enculer. Vous avez tenu, qui est pas avec toi maintenant, qui me t'a Regarde mon bébé bien m'embêter. Oh, niais Tananana, nala. Oh, on oh, peut bouger. Je ça a bougé. Le royaume des cons. Les abeilles. Attends, les abeilles, ça. Les abeilles de Spider-Man, les clans Scarabée contre-attaque. Ah, Scarabée, dégulation. Le clan des Scarabées. De, ah, Clan Scarabée contre les Yeah. <rire> quel bruit, il me dit. Bonjour, je suis que passer. Bonjour, il faut aller en bas. Je pense pas... C'est moi truqué. Bon, de fils de... Ah oui. Moi, je préfère ça. Ah non, ça sert à rien. Elle là est là-bas. non. Ah si, bah c'est celle-là Elle va nous parler, cette connasse. Bonjour. Nos voisins nous font encore des misères. est moi, tu voudrais bien... Je suis là pour ça. M'appelle boutique. Ah ouais bah oui vas-y ça par ça ouais. C'est fou. C'est fou. Oh. Bye. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Tant que je suis pas posé par terre, hein, il va euh. Pire, il va rien se passer. Ça, c'est un monde. <rire> Ils m'ont téléporté si. Oh bah la tête, ça doit faire mal. <rire> non non, c'est bizarre comme oui. Pardon. C'est <rire> cagnolé. C'était un humain cagnolé, t'inquiète pas. Normal. Musi euh... il a fait deux fois de grand <rire> Attention, il n'y a pas de cul. Ah, nous, bon, des est bon par le cul. Super. Oh Oh Ok, Ludy. Oh Je fais chier, Luigi. Yeah. Oui pour l'instant c'est rapide. Après... Euh... Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Tweet, tweet, Tweet, Oh tweet. Oh une galaxie. Laquelle tu veux faire de tout fini de Et là c'est quoi ce surf Oh le surf vas-y Ah ouais le surf Ah ouais mon gars on va faire du surf Même si l'autre est plus simple Mais on va faire du surf Bonne vibration ah, J'ai il fait du surf ouais. La bonne vibration C'est à dire C'est bizarre Ouais. Je ne il ouais. ah, y a un mur invisible. Je m'en prie au déjà. Ah il y a un mur invisible visible bande de ouais, Toi Tu vas faire du surf sur Ouais. Wow, C'est bizarre ouais, C'est la première fois que tu fais du surf sur n'est-ce hein, pas Je veux t'expliquer comment on fait Tiens, je vais t'expliquer quest sans qu'on Simple. Voilà comment ça, c'est la possession de base. Pour toucher... Euh, tourner Quoi <rire> Voilà, c'est comme ça qu'on tourne vers la gauche. Attends, l'inverse. la droite. Oui, voilà. Comment on tourne vers la droite <rire> Enfin, tu accélères en appuyant sur B. Bien. <rire> c'est tout pour les obligations. Essayez de faire un tour de circuit. Ah, oui, mais... Ah, c'est. Ah, ouais, on peut appuyer sur les deux. Ah, mais on a plus le gyroscope. On, on peut plus ramasser les deux. Je pense que je vais poser d'autres manettes parce que ça servira à rien. Bon courage! Merci les gars. C'est gentil. Attends, on fait du surf dans les airs là. On a aucun sens comment a tiens J'ai une explication Et puis d'où il y a de l'eau dans l'espace suis... Ah encore là on n'est pas dans l'espace, attention. On voit les images donc on n'est pas dans l'espace. Mais putain mais c'est pas logique leur truc hein. Bon après on est dans Mario, il n'y a pas de bougie Ah cette musique c'est pour te réveiller. ça. Ça bien pour il y a des non, non, il n'y a pas de gyroscope parce que sinon c'est bordel. Mais il y a des vies partout. Dans ce niveau, t'es impossible d'avoir un bon score. Impossible, mon frère. Non, non, non, non, non. Oh merci Oh C'est des. Oh, c'est du ça Oh ouais. Oh, c'est du ça ouais. 10 30 bravo Pour te récompenser je vais te donner cette médaille d'or C'est pas une médaille d'or mon frère Ah <rire> oui, c'est peut-être... Mais si tu l'as oui, déjà fait la médaille d'or ça ne veut plus aucun sens Ah bon il dit la même chose J'ai ramassé un point de mon étoile pour finir ah, je me rappelle dans la Wii, dans la Wii Mode, on pouvait entendre les bruits des, des, des franchements de dans la Wii Mode. Juste pour la mini boss. On voit ça avec qui je me doute. Donc là, tu viens de parler parce qu'on a trouvé Bowser. Ah, le premier boss. Non, voilà. nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Tu <rire> m'étonnes. Ah bah je suis que si. Hein. <rire> Attends, bon, je voulais rire comme euh, que me ferait un méchant. <rire> je suis pas méchant. Le gros truc à est droite. à trois pattes à droit pattes à droit pattes la patte à la droite. à côté on peut dire directement aller Là, là il y a un glitch, <rire> il y a des glitches partout <rire> la vidéo des glitchs, non, non, figurez, trouver un truc plus bravo Luigi, trouver un truc plus haut, après un truc trousseau... voilà un glitch la vidéo on peut monter dessus hein, maintenant euh. on peut monter dessus genre normal euh, tant que Bronze Junior n'apparaît pas euh, la, pop, euh, la caméra, la ah, caméra la caméra ça tout ça c'est bien ouais monter sur le gros robot sans là ça on peut récupérer l'étoile ah non l'étoile elle est là imagine tant qu'il n'est pas réveillé on peut récupérer l'étoile <rire> ça le trop bien en vrai ouais. derrière il y a ces trucs là ces machins là euh, avec les avec ces trucs là euh... comment ça s'appelle ah oui, quand le boss va être activé, euh, ces trucs-là avec, euh, avec les Starbites, ils vont disparaître quand le boss va se lancer, parce que sinon tu cours dans les Starbites. Euh... Normalement, je pense qu'ils ont voulu qu'il reste pour qu'on ramasse plus de Starbites. Voilà, mais... ouais, on, on a déclenché le boss. Parce qu'en fait, avec la grosse étoile, on atterrit directement ici, donc euh, on peut pas se balader. <rire> voilà Voilà Waha Alors te voilà et Inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi! À l'attaque, pop. Montre-lui euh, l'attitude du pouvoir des grandes étoiles! Moi je suis une voix différente pour les. Je suis pas censé être là, je suis censé être au milieu de base! <rire> Ça n'a aucun sens! Ouais, moi je me suis dit, ouais, vas-y, je vais vous montrer un bug! Oui, il y a 40 minutes, mais <rire> il y a un bug quand même! Allez, pose ton pied! Un, un combat de meeting de spiderman non vraiment allez niquer vos mères oh, hop putain détruit le canon surtout ouais t'as là on est monté dessus ok je vous dis fais le saut que tu veux vas-y ah tu peux plus bouger t'es encore dessus allez là la lumière bouge Alors lui, il est en pause mais il pas ah, on va pas aller... Attention Mais je suis fait un de détruire tout. Ah oui là On va faire ça On va faire ça Et voilà péché On a même pas détruit le truc. Bon allez, on est en bas, on est rentré en bas. À plus, à plus, à plus. J'ai cru qu'il allait mettre une raclée. Alors, bonjour, je, je crois qu'il allait même mettre une raclée. Finalement, il m'a rien mis. Donc vous ne pouvez pas aller au milieu. C'est là où il avait passé. La Là, première grande étoile, je ne peux pas voir, hein hein On va rien Oui, on a réussi fait. On faisait un bœuf. Je pense qu'il y a une, une gravité, parce qu'en fait il y, a, il y a la gravité et tout qui change. Voilà. En plus, je crois que Luigi saute plus haut que Mario donc. Euh, Luigi maître des sauts, attention. C'est qu'on appelle le brisé. Brasier, pardon. Son intensité, ses propres à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu as récupérées lui est restituée et elle augmente sa puissance stellaire. C'est la force qui permet l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Si nous rencontrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Carrément. Elle est folle. Oh Une nouvelle, un nouveau dôme, c'est mieux en marche Il y a un mot de bordel. Nous en parlons un dôme qui vient de sauver le salle de bain, -Bain Tu as pu le voir, la carte elle, elle indique face seulement la position des dômes Et rester sa c'est découverte ainsi qu'il toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à demander si tu ne parviens par, pas à trouver un dom. Non Mais tu sérieux Tu prends pour une quiche Ah la quiche. Tu peux y aller maintenant Eh hey, toi là Tu n'auras pas défendu mon étoile Je veux en faire envie des étoiles mon étoile Je vais en manger plein je veux vraiment si je m'en donne 400 Oh non, pas On peut Non, on peut pas. non on peut pas. Je vais de Tu lui Oh yeah ah, là. Oh yeah Oh yeah Oh <rire> yeah Bonjour monsieur Oh yeah Oh yeah la douche la yeah Oh yeah Oh Pam c'est parti pour aller à l'enfer On va faire une autre galaxie à 400. On va faire après Parce que... C'est une étoiles Parce que c'est un petit peu intéressant ah. Alors on est dans la galaxie pas comme tout à l'heure On peut y aller là-bas ou pas? Non, on peut pas. Ah! Déçu! C'est même pas vrai, il en a que deux par chaque. Ah! Je ah. sure, j'ai fait le bon mort. Ah, je veux dire, on y va finalement. C'est une musique calme voilà. Parce qu'on a toujours eu des musiques puissantes euh, et tout là-bas. Le jeu nous fait plaisir. Il nous mélange les musiques de Mar Galaxy en faisant des musiques. Cannes. Un espace. Parce que là ça on est carrément dans l'espace. Mais très très calme. En vrai là sur Wii on voit pas trop les détails, on a arrière plein mais en vrai c'est super beau Je suis désolé le détail putain dirait un truc au volant ça. Mais ça regarde regarde Regardez, regardez la Putain, c'est trop beau Désolé, c'est vrai Ah non, excusez-moi Pour l'air.. Aïe Non mais il est juste tu fais c'est pas tué mes lunettes. En plus, c'est vrai. Il doit sauver mes amis aussi. Ah, il suis loin. Comment il parle Ouvrez capitaine est encore en fini le premier. Capitaine, c'est pas juste. Ah, faut suis... Ah, I... Super étoile! Merci beaucoup! quest c'est pas juste? Il là, capitaine! Connard! C'est bon, là! Mais putain! Tata voilà la brigatonne à la rescousse! Nous avons découvert il un conseil vers la super étoile et tu es de la non-étoile qui se trouve là bas en haut Oh putain, j'ai déchiré ma gorge en faisant ça! Ludic, comment ils volent Boum, boum, boum. Ah ouais, ils ont des animations différentes pour marier les ouf oh. J'ai un moi Vous avez vu ça j'étais sur le bord, mon gars. Sur le bord. Ah, les, les étoiles d'argent tombent dans ma 64 DS. La oh. référence. Hein. Oh. Oh. Oh alors il y a un deuxième film Mario, oui, ça se passe pas dans Mario Galaxy. Oh non, oh, non Mario Galaxy 3 Oh Alors c'est quoi le prochain jeu Nintendo Mario Galaxy 3. G euh, hein <rire> Sur Switch. Oh non Non Si si c'est vrai. Mais on est 30 barrines. Ah ah ouais, 30 barrels <d> <rire> Non j'ai gueule pas ce que la dernière étoile je pense qu'on va s'arrêter là hein quoi non on a pas joué assez non, non, non. j'aurais joué 3 heures une vidéo de 3 heures s'il vous plaît wow. -ce que... déjà c'est pas Mario Galaxy c'est Luigi Galaxy que... <rire> <rire> peut-être 1 on va aller c'est vrai <rire> il va me rester un fragment. c'est je sais j'ai dit qu'on irait dans la galaxie de moins fouille mort on est content. Oui. oui, il y a des oui. T'as je me sens. Ah Un peu de. Bon finalement non. Ah j'en ai donné 20 Moi Bon bah, il me reste 21, bon, voilà. Ça y est, je suis rompu, alors on y va Transformation Luigi s'est retourné. Oui. les galaxies galaxie Ah. Ah. Ils sont vivantes en fait, les galaxies. Oui. Ah. Oui. Oh, nous les bons gâteaux. Oui. Oh, voilà, c'est pour ça que je vais la euh, faire. C'est première Pointe. On va le faire, il se prend de mourir. Ouais. Captain Todd. Oh. Je ne pas j'allais sur lui. Et là, j'arrive fait une bug. Ah non, on joue à Mario Sunshine en fait. Bon, de toute façon, je serais aussi content. Wow. Là, on. Il a un il a fait un esprit joueurs. Là, on est avec Luigi oh. <rire> Franchement, dès qu'on a débloqué Luigi, euh, ils ont dû faire genre un truc où on joue à deux, quoi, je veux dire. étoile jaune et sombrant. Hein. Euh, un défaut sur Mario Kart All Star, il n'y a pas... Il n'y a pas Mario Galaxy 2, voilà. Attention, mais vous. Super étoile. Attends, attends, attends, surveillez. Surveillez. Il n'y a pas d'ennemis dans ce niveau Ça donne le chocolat à la menthe. Du coup, elle est en ventre. Mais attends, Captain. Oh. Relou. Vous avez tenu une super étoile. Non, sans blague. C'est un marque étoile d'arrivée. On a fait 11 étoiles en, en une heure oh, Une heure, j'exagère mais une heure Pouette, pouette, pouette Ok, bon, on va se regarder Il voilà. faudrait que je dis comment se regarde D'ailleurs, je vais vous montrer un truc Vous voyez là le Luigi Et eh bien, il y a les yeux blancs dans les reflets Ouais, ça fait peur, hein Bon bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour voir Galaxy, voilà. Merci à tous pour regardé cette vidéo, tout ce que vous très bientôt. Ciao les amis.